Les Chères Impatientes, c'est l'histoire d'une femme qui cherche sa liberté et qui croit la trouver à travers le sexe et tout ce que ça peut avoir de dévorant et de gigantesque. Et je crois que finalement c'est aussi l'histoire, je me suis rendu compte a posteriori, d'une crise d'identité entre la maternité qui fracasse cette femme et la femme qu'elle est en train de devenir. Ce texte est né au fil des années, je pensais, au début, écrire un texte sur le désir et sur le corps. Euh, et donc, je l'ai écrit au fur et à mesure, comme ça, avec des, des, des petits bouts, des petits fragments, euh, sans savoir que ça allait être une histoire à un moment. Et puis, un jour, euh, j'ai eu envie d'y intégrer quelque chose de plus personnel, sur une réflexion sur la, sur la maternité, sur la féminité, sur le féminin. Euh, et donc euh, cette histoire de sexe qui, pour moi, à la base, était une histoire d'une passion, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie d'écrire, euh, est devenue quelque chose d'un peu plus complexe. Et comment cette passion se transforme en porte de sortie potentielle pour une femme qui se retrouve un peu euh, écrasée par sa vie et ses multiples identités de, de mère, de femme, d'amante euh, et de médecin. Je ne sais pas si j'explique euh, le fait qu'il est ait peu de livres sur le sujet du désir féminin, euh, mais c'est clairement un constat que j'ai fait en tant que femme qui aime lire <rire> et qui aime écrire sur ce sujet, où je me disais, mais je retrouve aucun de mes questionnements et aucun de mes élans euh, dans les lectures que je peux faire, même au cinéma, je trouvais ça assez rare. Euh, et puis souvent, ce sont des thématiques qui sont abordées par des hommes, donc euh, je me disais, mais quelle femme parle vraiment de, de désir féminin Et d'autant plus avec... Euh, quelque chose de charnel et, et d'incarné. Euh, J'avais vu pas mal de romans qui me plaisaient beaucoup, mais qui allaient plutôt décrypter le sentiment de la passion, mais, mais pas nous plonger dedans. Je pense que peut-être parce que les femmes ne se permettaient pas de l'exprimer, le, de euh, ou peut-être que pendant un moment, parler de sexe et de désir, ce n'était pas autorisé d'une façon ou d'une autre, de façon un peu taboue. Et ça reste des choses très intimes. Euh, mais dès qu'on commence à en parler, on se rend compte à quel point c'est universel, donc moi pour le coup j'avais vraiment envie d'aller creuser euh, ce sujet. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la portée de ce texte, qui euh, comme je disais, à la base était plutôt une histoire de passion et, et quelque chose qu'on vit à travers son corps, mais je me suis vite rendu compte en le relisant et en avançant dans l'écriture, euh, que J'étais en train de toucher un sujet assez tabou, qui était celui euh, de la crise identitaire euh, au moment de la, de la maternité et de ces femmes qui se cherchent euh, au moment où elles, où elles deviennent mères. Et je pense qu'il y a clairement un engagement militant à aborder ce type de sujet parce qu'on en parle peu. Euh, que le, le bonheur et l'injonction à la maternité toute puissante euh, est partout, et que c'est difficile de s'avouer vulnérable et, et fragile en tant que femme et en tant que mère. Et je pense que cette histoire des chères impatientes, c'est une façon de dire euh, et de montrer euh, à quel point cette phase dans notre vie peut nous transformer et réveiller toutes les femmes qu'on a en nous. Et, et que ça devient un vrai challenge en fait, d'identité, de savoir qui on est et ce dont on a vraiment envie. J'ai participé il y a deux ans à un atelier d'écriture de la NRF, qui était, euh, qui était mené par Anne Serre. Euh, Donc J'ai découvert cette écrivaine et son travail à ce moment-là, et cet atelier a été euh, clé pour moi dans la légitimation de ce que j'écrivais et de, du fait que j'avais le droit d'écrire. Et ça a été une rencontre bouleversante parce que Anne a un rapport très, très joueur à la littérature et très libéré et elle m'a tout de suite poussée vers ce vers quoi je savais que je devais aller mais je n'osais pas y aller. Et dès la première rencontre, elle m'a dit mais tu dois aller exploiter ce, ce rapport au corps et ce rapport au sexe. Euh, et elle me disait ne, ne te mets pas de barrière sur ce sujet. Euh, J'avais peur en fait de tomber dans la vulgarité ou la pornographie. Et elle me disait mais le sexe c'est pas forcément vulgaire et c'est pas forcément de la pornographie. Donc euh, vas-y fonce. Et ça a été un, une illumination. Et je suis rentrée complètement dans ce bah, dans ce process d'écriture. Et puis. Euh, j'avais aussi peur sur le côté format, je ne savais pas comment écrire un livre, j'avais l'impression de juste écrire des fragments. Et Anne m'a complètement décomplexée par rapport à ça en me disant « mais écris ce que tu as envie d'écrire, ne te pose pas la question de la forme finale ». Elle m'a dit « t'as qu'à te dire que t'écris des nouvelles ». Et donc je suis partie en me disant « ok, je suis en train d'écrire des nouvelles ». Et puis en fait, cinq mois plus tard, je me suis rendue compte que j'avais un roman. Pour moi, les, les chers Impatientes, c'était aussi euh, au-delà au de cet éveil au corps et au sens euh, que vit mon, ma narratrice. Euh, il y avait aussi un éveil à, à tout ce qui l'entourait. et J'ai pris beaucoup de plaisir à imaginer une nature très présente, euh, avec la présence du lac, de la forêt, de la montagne. On est vraiment sur des, sur des paysages divers et, et sur la présence des éléments. Euh, même pour les scènes parisiennes, la scène euh, le fleuve est omniprésent. Et j'aimais cette euh, confrontation entre euh, la grande tempête intérieure qu'elle traverse et la force des éléments qui, qui l'accompagnent. Euh, autant dire que je ne suis pas une, une vraie familière de la montagne et de cet univers que je connais très peu. Moi, je vis au bord de l'océan et c'est vraiment euh, mon, mon univers et mon élément. Mais j'ai aimé justement me projeter dans dans ce que j'imaginais de très euh, sauvage, grand. Euh, et, et je pense que ce livre, c'est ça aussi, c'est se sentir dépassé par les choses et porté par leur euh, gigantisme.